Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo pour le prix Lire dans le 20 e Aujourd'hui, je vais vous présenter Amir et Marlène, coup de foudre en 6ème d'Ingrid Taubois. Euh, donc ça raconte l'histoire de Marlène qui prépare sa rentrée en 6ème. Euh, et c'est euh, une catastrophe parce que euh, elle s'est fâchée avec sa meilleure amie, euh, sa mère qui est super protectrice euh, a décidé de l'envoyer dans un collège où elle ne connaissait personne, euh, son père euh, a toujours des choses à lui redire sur son poids, euh, son grand frère est, euh, est, est une calamité, euh, donc oui. Tout se passe mal, euh, elle débarque au collège, euh, les, les autres enfants euh, l'appellent euh, Marlon la baleine. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, tout se passe mal jusqu'au jour où Amir va arriver dans sa classe euh, et elle, euh, elle le sait dès qu'elle pose le regard sur lui, c'est l'homme de sa vie. Euh, ils vont vivre des aventures incroyables. Il va venir la chercher, est un prince charmant euh, euh, sur un cheval. Et, euh, ça va être euh, magique et, euh, et, et poétique, euh, même si elle le connaît absolument pas. Et donc, euh, elle va faire tout, tout ce qu'elle peut pour pour apprendre à le connaître. Et en fait, Amir, elle va découvrir qu'il vient d'un pays euh, qui s'appelle la Syrie, euh, qui est un pays en guerre. Euh, et donc, elle va découvrir. Euh, ce, ce, son, son histoire euh, et, euh, et parfois elle va faire des, des petites erreurs en essayant de de, de, de découvrir qui il est et, et elle va parfois le blesser mais euh, même si c'est une histoire euh, d'amour, d'amitié. Euh, il y a donc ce fonds euh, un peu plus sérieux euh, sur euh, la façon dont, dont les enfants qui viennent de payer euh, en guerre euh, sont, sont reçus en France, toutes les épreuves qu'ils doivent surmonter pour, euh, pour réussir à, à, à avoir une vie euh, agréable. Euh, donc c'est... C'est une belle histoire, c'est euh, touchant. Euh, Marlène, elle essaye de son mieux euh, pour, euh, pour euh, découvrir cet univers qu'elle ne qu connaît pas et qu'elle ne comprend pas. Euh, et Amir, de son côté, c'est un personnage euh, très courageux, très sensible, euh, qui, qui va euh, apprendre plein de choses à Marlène. Et, euh, et, et voilà. Donc j'ai ai vraiment aimé, j'espère que ça, ça vous plaira aussi. Euh, donc si vous voulez les voter pour Amir et Marlène ou pour euh, un autre euh, roman de la sélection, vous pouvez vous rendre dans une des bibliothèques du 20e arrondissement. Euh, et voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt